Bonjour à tous, nous sommes le 8 avril 2021. Euh, ce que vous voyez euh, derrière moi, ça se trouve être euh, <rire> un tweet qui est envoyé euh, ben, par le Forum économique de Davos où on dit qu'on va, euh, euh, qu va mettre en service un nouveau masque. Euh, on explique ça tout simplement dans le tweet là, euh, sur le site aussi, euh, que le nouveau masque euh, est là euh, pour être plus efficace. Euh, donc, euh, la raison pour laquelle je vous mets ça, euh, ce petit tweet-là là, qui a été euh, envoyé, c'est que je pense que les mondialistes euh, les et donc Klaus euh, Schwab et le Forum économique de Davos euh, n'ont pas le World Economic Forum là, qui se trouve être euh, euh, le la base du Forum de Davos, vous pouvez aller voir sur le site, euh, qui est tout le Grand Reset et toute cette patente-là, eh bien, ils, ont, euh, ils ne lâchent pas le morceau, ils n'ont pas l'intention euh, d'arrêter euh, euh, de nous imposer des masques, des couvre-feux. D'ailleurs, euh, en Ontario, euh, euh, ça vient d'arriver, je pense qu'on vient de fermer tout. Là. Nous, ici, on est dans la région de la Mauricie on n'est pas encore... Euh, Fermé. Euh, il y a plusieurs régions au Québec qui sont fermées et euh, plusieurs personnes commencent vraiment à en avoir marre parce qu'il y a des commerces qui qui meurent les uns après les autres euh, au nom de cette euh, crise-là là, qui, dans le fond, détruit des vies. Euh, il y a quelqu'un qui travaille avec mon fils et euh, il a perdu deux amis suite à au cancer. Euh, donc et la Covid, faut je, je dirais pas que c'est pas dangereux. Mon beau-frère est décédé de, ben, de la Covid, des conséquences de la Covid. Donc c'est pas ça que je vous dis, mais on prend des mesures. Euh, pour euh, euh, peut-être euh, qui, qui sont peut-être inutiles inutiles je vais vous donner euh, une explication tout simplement euh, j'ai lu euh, une nouvelle sur euh, le Texas vous savez très très bien que le Texas a décidé de de déconfiner euh, a pris la décision que euh, dans le fond euh, euh, euh, le décon on déconfine on va dans les restaurants on se colle, il y a plus de de mesures, de distanciation, rien de ça. Et euh faut aussi être interviewé là-dessus sur le Texas. Et euh, il bégayait, bah, bah, bah, il ne savait pas trop quoi dire parce que dans le fond, euh, le déconfinement n'a pas fait en sorte que le nombre de cas a augmenté, le nombre de morts. Au contraire, les graphiques montrent que tout diminue. Euh, Je n'ai pas les graphiques, j'ai pas le temps. Là. Tout, tout est en train de diminuer au Texas. Mais c'est un peu ce qu'il nous avait dit, dans le fond, au commencement de, de toute cette folie-là. Il nous avait dit... Euh, Dr Fauci, euh, même ici Arruda avait dit qu'il faut pas porter de masque, c'est pas bon, ça contamine, il faut euh, mettre ça dans un cadre protocolaire, un masque, et il nous impose le masque quelques semaines, quelques mois après, et depuis ce temps-là, on tient, encore le World Economic Forum nous dit qu'on va avoir des nouveaux masques, donc ils veulent continuer euh, à vraiment imposer tout leur, leur système, mais euh, je me souviens euh, lorsque on... j'avais écouté deux, deux clips là, euh, que Arruda disait même euh, qu'il faut être contaminé. C'est important parce que la contamination va faire en sorte qu'on va euh, développer des anticorps tout ça, et on va être euh, en mesure de lutter euh, contre la pandémie. C'est un taux de 70% de contamination qui pourrait euh, solutionner le problème et c'est ce qui arrive au Texas. Au Texas, dans le fond, euh, on... et, ben, il y a la Floride aussi. Il y a 18 aux États-Unis dans ce moment-là, qui ont décidé de déconfiner. Et lorsqu'on a posé la question à Fauci, à savoir pourquoi il euh, euh, y a moins de morts, euh, la, la courbe s'en va en, en descente et on a arrêté toute mesure de con, confinement et, et masque et de distanciation et euh faut aussi euh, bégayait euh, ne savait pas quoi dire, il comprenait pas mais lui nous, a, nous avait même expliqué ça au commencement. Donc en tout cas, c'est euh, une nouvelle qui est très très importante là-dessus, je veux pas parler de euh, de de de ça, c'était pas mon but mais vous le soulignez, moi je parle au niveau de l'économie parce qu'au niveau de l'économie, au niveau aussi de, de des crises sociales qui qui arrivent, qui sont là, qui sont présentes, euh, il y a beaucoup beaucoup de, de de personnes qui souffrent, qui des dépressions, des euh, des cancers euh un peu importe. Les jeunes aussi, les conséquences pour les jeunes dans le futur, ça va être terrible pour les jeunes qui ont connu toute cette situation-là. Et on en remet encore, on veut continuer à... Et il faut dire que le Québec, on a le pire bilan, je pense, dans toute l'Amérique du Nord. Et on est le seul endroit où on a un couvre-feu et aussi où on a pris des mesures si dures. Mais dans le fond, on a un bilan qui est vraiment pourri. Et une gestion qui est pourrite, euh, c'est pas moi qui le dis, euh, plusieurs intervenants le disent, euh, et là on parle des, des intervenants cannés, parce que y a plusieurs personnes qui le disent depuis des mois, mais euh, là il y a des personnes qui commencent dans les journaux justement, parce que les journaux sont en train de tomber, commencent à critiquer le gouvernement. Donc, euh, OK, on va arrêter de parler de du, du COVID là, pour vous dire que, dans le fond, on est on dit qu'on est à la troisième vague et euh, là, euh, on continue à mettre des mesures. Et le World Economic Forum, euh, lui, nous propose un nouveau masque pour essayer de nous tenir ça pendant euh, des années jusqu'en 2030, c'est ça qui est le plan, euh, qui correspond d'ailleurs à, à Biden, là, son nouveau plan. Là, Il va mettre euh, deux, euh, 2250 milliards euh, et... Euh, euh, imposer euh, des hausses d'impôts aux plus riches. C'est ça qui est le plan. Et euh, avec ça, ça correspond encore à la fameuse 2030. Nous, notre budget sort très, très bientôt, mois d'avril. Là, c'est le salaire de base universelle euh, qu'on commence à reparler et on en reparle dans les médias. Euh, le matin, je vais scanner les nouvelles, là. Et là, j'ai trouvé deux nouvelles dans nos quotidiens, dans la presse et dans le journal de Montréal que je ne regarde pas. Je viens de partager l'article, c'est Michel Gérard qui a écrit cet article-là, mais parce que je, je m'envoie dans Google Actualité, et c'est là, donc, mais je, je, je ne regarde pas le journal de Montréal. Ce sont des des polémistes qui veulent tout simplement vendre euh, c'est même plus du papier mais vendre de, de la publicité. Donc euh, le, on a un article qui se trouve être dans la presse et euh, je je l'ai euh, ici on va garantir ça comme ça, euh, qui dit tout simplement que euh, 85 milliards, ce serait le, le prix que coûterait la, le salaire de base universel, on sortirait plusieurs personnes de la pauvreté qu'on prétend, et euh, bon, ça, ce que je veux dire, là il parle des détails, là, comment est-ce qu'on pourrait avoir selon notre revenu annuel, au-dessus au de, je pense que c'est peut-être pas dans cet article-là, Une des deux articles parle qu'au-dessus de je pense, 70 000 euh, pour un coup. On ne bénéficie pas du... On, on, on va avoir le revenu de base universelle, mais avec toutes les... les... Parce qu'on enlèverait des déductions et des crédits d'impôt. Ce euh, serait ça la... En tout cas, l'article la, est dans la presse. Je vais probablement la mettre, sur, la placer sur mon site. Et euh, ici, c'est Michel Gérard... Euh, euh, qui est un chroniqueur euh, et qui parle encore de ça, du revenu de base universel, parce que euh, le débat s'en vient, là, on est le 8, je pense c'est le 9. Le 9, euh, ben oui, le 9 avril, demain, euh, qu'on va débattre de ça au Parti libéral, là, le caucus du Parti libéral. Donc, euh, Trudeau est pas trop en accord, mais il y a plusieurs euh, dans, dans le Parti libéral qui sont pleinement d'accord avec euh, cette idée. On va voir ce qui va arriver, mais ils vont avoir des nouvelles euh, demain ou, ou après-demain, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler. Euh, donc, euh, en gros, il parle de ça, qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, euh, euh, ça se trouve être un revenu de base qui serait donné à tout le monde. Par contre, comme je vous avais expliqué, euh, là, on donne les montants ici, là, comment que ça serait... Euh, euh, ce, ce revenu de base universel-là, euh, ça peut aller... Bah ben là, il y a, les chiffres sont différents. J'ai vu euh, dans cet article-là, ça serait peut-être 24 000 pour un couple. Euh, mais il n'y a, a pas rien de clair. Il y aurait des crédits d'impôt et des... Euh, on va avoir les chiffres plus précis si jamais il y a une décision ou... Euh, un.. Lors euh, du caucus, Sinon, on va avoir des chiffres assez précis. Là, je pense que j'ai lu plusieurs sites et ça se. Euh, ça, ça, ça, ça, pas ça se contredit, mais c'est pas clair encore, là. Donc, on va attendre d'avoir les vrais chiffres et on vous les partagera. Là, c'est simplement, c'était vous pour vous souligner qu'on se trouve à avoir deux, euh, deux articles aujourd'hui qui parlent de ça et c'est demain qu'ils se trouve à avoir la, la rencontre. Et euh, Là, on a parlé de ça, là, un peu le revenu de base universel, euh, puis là, c'est un peu, un peu mon sujet, c'est l'inflation, l'inflation qui est directement reliée euh, avec le l'injection le, monétaire qu'on on met dans le système. Ça, c'est un graphique que je vous ai souvent parlé. Euh, on se trouve à avoir la masse monétaire, on a de plus en plus d'argent dans les poches des contribuables, mais des plus riches, là, pas de tout le monde, des plus riches, on, je vous en ai déjà parlé, c'est 40, euh, aux États-Unis, je pense, c'est… Ben, c'est 20 des plus riches là, qui ont pleinement bénéficié de la dernière année euh, suite au confinement et tout l'argent qui a été injecté dans le système et au euh, marché des actions. Et pendant ce temps-là, on voit très, très bien le graphique, euh, ces miroirs. là euh, Plus qu'on a d'argent, ben, ben, c'est normal, on met plus d'argent dans un système fermé. Il, il faut que cet argent-là soit résorbé quelque part par l'économie. Et euh, lorsqu'on injecte de l'argent, on voit ici, le graphique est du très, très long terme, euh, où on a dans les années 70 et là on compare vraiment vraiment la période actuelle à celle des années 70 on parle du bois d'œuvre on parle des métaux euh, on parle on peut aller faire juste un petit coup d'œil à, à la fin là-dessus là, mais euh, de l'or aussi là il y a l'or bondit on depuis quelques jours, on connaît un rebond, mais est-ce que c'est la bonne fois? On va voir. Ah, ça se pourrait, mais il faut comparer que le, le prix de l'or, dans les années 70, a, a littéralement explosé jusqu'en 80. On a eu une petite correction en 75 ou 76, hein, un, un an, quel, 8, 8 mois ou en, à un an là, de correction ou de... Consolidation et ensuite le prix a vrai, littéralement explosé, passé en tout de 37 à 850 840 Donc aujourd'hui, le creux a été atteint de 1000 là, en 2015. On a cassé, euh, la, la, la, que je vous ai montré souvent, le 1365 Maintenant, on est à 17, on est allé euh, dépasser l'ancien sommet. On est en consolidation. Et si euh, la même chose se produit, que la même situation se produit euh, de, de, au niveau de l'inflation, tout ça, euh, euh, comme les années 70, bien, le prix de l'or va exploser littéralement. L'or et l'argent sont petits cousins. Donc, euh, c'est pour vous dire que beaucoup d'argent est là et l'inflation commence à se faire ressentir. Et il faut dire aussi que le, le, le, toute le, le, la, la mascarade de la Fed, là, dans le fond, tout ce qu'on a comme solution, c'est d'injecter de l'argent encore dans le système et on, on, on fait en sorte que beaucoup d'argent est, est dans le système et euh, elle ne se résorbe pas encore. Hein, euh, parce qu'ici, on voit, on a injecté de l'argent dans le système, la vélocité de la monnaie a baissé, dans les années 2008, euh, ben le crash là. Ensuite, euh, l'économie a résorbé ça. On a réinjecté encore euh, ben, ici l'injection. On a résorbé ça dans l'économie. Après, ben en mars 2020, ben c'est le fameux la me, fameuse crise, là, euh, ben qu'on attribue au coronavirus, mais qui est pas ça, c'est une crise financière. Et là, on a injecté, injecté. Et euh, la Fed n'a pas l'intention d'arrêter d'injecter. Donc euh, tout ça. On faire en sorte, c'est sûr, mais on, on commence déjà à le voir et la fête du « oh, il n'y a pas, pas d'inflation ». Dans le fond, euh, c'est contrôlé. On voit que euh, dans le, le, la, la, la vraie vie, la, la, la, on voit que le, le prix des matières premières augmente, le prix des euh, euh, de, de la nourriture n'a pas encore augmenté, mais on va avoir des soubresauts euh, euh, de ça. Mais il y a certains items où on ne voit pas d'inflation et je pense que c'est il va falloir choisir euh, nos produits de consommation. Euh, donc, euh, ça, ça se trouve être justement l'argent, ben, c'est Security Broker and Dealer, margin Account euh, Broker and Dealer. C'est les marges, euh, tout l'argent la, qui est dans le système qui a été euh, directement int introduit dans euh, le système financier. Et ça vient de la fête, la, la fête de Saint-Louis. Donc, euh, c'est tout l'argent qui a été euh, euh, injecté euh, surtout depuis les années 80 où la, dérégulari la dérégularisation des marchés par Ronald Reagan et euh, à partir de ce temps-là, ben on a commencé dans les années 70. 70, c'est très, très important lorsqu'on a détaché euh, le dollar américain. Alors, euh, bien là, l'impression le, le, le, monétaire est devenue comme un... a débuté tranquillement, mais euh, dans les années 80, euh, on a dérégularisé les marchés. Euh, et en, à partir de 2000, le crash, euh, Ben là, on a commencé à injecter massivement des, euh, de l'argent et on voit très, très bien ce qui est arrivé. Euh, et euh, ça continue. Regardez ici... Euh, Uh, on avait ici le dot-com dot dot en 2000, uh, la, la crise uh, des subprimes, et uh, China save world from bubble pop. Alors, ça, la Chine, ça avait pété un peu, là, mais on on a continué avec le coronavirus et là, on, on continue à enfler la bulle. Là, euh, de manière très très très agressive euh, et le dernier graphique euh, avant d'aller voir euh, les, les, les graphiques, ça se trouve avec la Banque du Canada qui a euh, maintenant euh, l'article, je l'ai pas mis mais le graphique montre ça, que la Banque du Canada aussi a, a entré dans le jeu et, et c'est loin d'être terminé si jamais on d'accepter un salaire de base universel comme je vous dis c'est 85 milliards euh, euh, par année et euh, depuis la fameuse crise là euh, ici là euh, euh, bah Crise, on dit crise du coronavirus, là, mais euh, avec l'injection la, la, la, monétaire en fou. Là, euh, regardez, le petit crash est arrivé en mars et la Banque du Canada commence à, à injecter. Ce qu'elle fait tout simplement, vous savez comment je vous ai parlé souvent du processus de création de la monnaie, c'est pas compliqué, c'est que les, euh, les gouvernements émettent des bons du trésor, euh, des obligations qu'on appelle les obligations du Canada, et les obligations sont achetées par. La, les banques centrales. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et au Canada, c'est la même chose. C'est les banques centrales qui achètent des obligations. Et là, maintenant, savez-vous qui est le plus grand dé détenteur de bons, euh, des obligations d'épargne du, du Canada, qu'on appelait euh, dans le passé les bons du trésor, les obligations? Euh, ça se trouve être euh, la Banque centrale, la, la Banque du Canada. Donc, la Banque du Canada détient 40% euh, de toutes les obligations euh, émises de, par euh, le gouvernement du Canada. Donc, euh, et le, le... Ben, avec le salaire de base universel, avec euh, les le, le, le budget qui s'en vient, là, avec euh, quatre, euh, chez Sierra Freeland, là, on va avoir beaucoup, beaucoup d'injections, ça a été promis, là, et on va voir des programmes, on va faire la même chose que Biden veut faire 2200 milliards, un peu plus modestement, mais on va faire la même chose, donc, ça va continuer, et pour créer de l'argent, tout simplement, le Canada, le, le, le, le, le gouvernement, ben le gouvernement, peu importe, les libéraux, les, peu importe qui, qui est au pouvoir, c'est toujours le même mécanisme, les gouvernements émettent des bons du trésor, et vu qu'il y a pas assez de personnes pour acheter les bons du trésor, pas de problème, la Banque du Canada, elle, va acheter euh, tout ce qui est disponible. Donc, on va être peut-être rendu sois, euh, 40, 50, 60. Là, on est à 40%. Là. La Banque du Canada détient 40% de tout ce qui a été mis euh, comme bons du trésor. Donc, euh, on va terminer ça euh, rapidement là, avant d'aller voir. Euh, euh, ah ben oui, on peut regarder ça. Tout simplement, je, vous, je voulais vous montrer là, les ben l'or l'or euh, a quand même performé les derniers jours comme on dit le, le rebond le fameux rebond oui on est dans un graphique hebdomadaire euh, le rebond ben il continue c'est pas fort fort c'est pas euh, convaincant mais euh, euh, on pourrait regarder je mets ma courbe comme ça mon canal comme ça et euh, ça se poursuit donc euh, euh, c'est positif mais il faut vraiment attendre que pour le silver c'est la même chose et euh, on, comme je vous avais parlé euh, le rendement sur les bons du trésor euh, américain, 10 ans, commence à un peu dessouffler et par la même euh, la même chose, du fait que ça dessouffle, on a le dollar américain qui reprend, en tout cas, c'est sur un graphique hebdomadaire, qui semble reprendre sa correction, mais on va attendre parce que dans le fond, on n'est pas sûr que ça va se faire tout de suite. Là. On peut avoir un renversement des situations. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle l'or, elle, euh, s'en va en sens contraire. Euh, monte euh, du puis les rendements rendement commence à, à, à un peu s'essouffler se, se, se, la course la fameuse course qu'on a eue qui a fait paniquer, paniquer tout le monde euh, donc euh, mais au niveau des matières premières regardez sur ça se trouve être le cuivre euh, le palladium la platine platine qui euh, qui prend euh, du galon et pourtant l'or euh, n'a euh, pas bénéficié du tout, du tout. A, comme je vous avais expliqué souvent, il y a deux phénomènes. Le fait que l'or, euh, c'est le mal-aimé, et euh, comme je vous ai parlé dernièrement, euh, c'est un désaveu de leur système d'impression monétaire à, à outrance. Euh, le nickel, lui aussi, avait eu une grosse correction, mais ça repart. Et l'acier, l'acier, là, euh, ça monte très, très fort, regardez, euh, très, très fort. Donc euh, le zinc aussi. Euh, euh, euh, euh, <coughs> Excusez-le. Le, le pétrole, lui, euh, a commencé une correction. En tout cas, ça va être à suivre. On, on va regarder ça de plus près euh, un peu plus tard. Donc, euh, Standard Poor, euh, avec... Euh, bon, on peut regarder sur les futurs, tout simplement. Nouveau record, encore une fois. Et c'est à cause, bien entendu, de l'injection monétaire qui continue. Au niveau du euh, euh, Dow Jones, ça, c'est les futurs, hein, mais c'est la même chose. C'est encore des nouveaux records au niveau du Nasdaq, on a repris la course après avoir eu un, un creux, euh, donc euh, et vous montrer aussi euh, avant peut-être d'aller sur euh, euh, ce que je voulais vous montrer, bon c'est ça euh, Microsoft, regardez-moi ça Microsoft, même on peut aller le voir sur un graphique, ça va être encore plus euh, délirant euh, Facebook euh, qui a repris sa course et beaucoup beaucoup d'acheteurs de, de, euh, Apple, c'est pareil, ben moins fort, euh, Amazon, mais on reprend la course, Microsoft, euh, c'est euh, en folie, euh, Google continue à, à, à performer, euh, Tesla n'a euh, pas encore repris, mais euh, Twitter euh, avait connu une, une, une dégringolade, euh, AG, euh, comme je vous dis, ben, ça va suivre ce qui se trouve être First Majestic va suivre euh, justement la tendance euh, de l'argent euh, bon, euh, on ira pour voir ça donc euh, peut-être terminer justement avec euh, des minières euh, d'or et d'argent GDX on suit euh, le même pattern le rebond de l'or et euh, au niveau de GDXJ c'est la même chose, un petit rebond il faut absolument que ce rebond là euh, puisse être concluants pour qu'on casse l'ancien sommet et qu'on reparte à la hausse. D'après moi, ça devrait arriver euh, bientôt, mais on va suivre ça. C'est pour moi qui, qui dirige. C'est les acheteurs et les vendeurs. Donc, euh, pour euh, le, le, le, les minières aussi, d'or et d'argent, c'est la même chose. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, le, le pattern en ce moment. Donc, il faut euh, vraiment euh, attendre euh, de voir si vraiment c'est la bonne fois, cette fois-ci. Euh, le dollar américain, comme je vous dis, est en train de corriger, mais on n'est pas sûr, peut-être qu'on peut aller frapper ici cette tendance à long terme, mais sur le long terme, je pense que le dollar américain va continuer à baisser dû au, au fait qu'on continue à, vraiment à outrance, à, à injecter de la monnaie. On n'est rien, on est loin d'avoir terminé. Donc, euh, ce qu'on va faire, tout simplement, on va euh, à, attendre ce qui va se dire au caucus du. Parti libéral et on va vous revenir avec une vidéo peut-être demain ou après-demain pour parler de ça là, au niveau du salaire de base universel, de la manière qu va, que ça va déboucher avec un oui ou un non ou peut-être une analyse plus longue. Donc, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.